Chers traders et investisseurs, jeudi 14 novembre, bonjour. Alors, les marchés sont difficiles à trader en intraday, et pourtant nous y arrivons. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est important, c'est que à peu de choses près, ils ne baissent pas. Nous sommes toujours dans le range, hier, dont nous avons parlé, le trading range dont nous avons parlé hier, sur le DAX entre 13 150 et 13 330. Donc, pour le moment, rien de changé par rapport à nos propos des jours derniers. Nous sommes toujours dans l'attente de nouveaux catalyseurs pour donner une nouvelle orientation à ces marchés. Nous vous rappelons que nous n'avons toujours pas pris de nouvelles positions en swing trading après trois trades gagnants consécutifs ces dernières semaines. En effet, nous ne voyons pas assez clair. Nous attendons, nous préférons attendre. Et dans ce contexte, nous avons eu une matinée très active ce matin, dans des marchés incertains. Nous avons réalisé cinq trades gagnants sur cinq, accompagné d'une médaille et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous espérons une, un après-midi euh, presque aussi actif. En tout état de cause, nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.